Cette fois-ci, nous allons faire une tresse en zigzag, c'est-à-dire avec un nombre important de virages. Vous pouvez voir le trajet de chaque ruban sur ce schéma. J'ai choisi encore une fois de le faire sous forme canonique, c'est-à-dire que chaque partie droite de ruban, donc non pliée, va passer alternativement au-dessus et en-dessous des autres rubans, ou de lui-même, c'est parti pour la réalisation. Donc ici vous pouvez voir, c'est bel et bien la forme canonique. Mais j'ai choisi de ne pas faire commencer tous les rubans du même côté. En fait j'alterne. Un coup du côté rouge et un coup du côté blanc. Comme vous le voyez, il faut prendre le ruban le plus à droite par exemple. Et le faire passer alternativement au dessus et en dessous des autres. Pour le faire arriver tout à gauche, puis on va prendre le nouveau ruban le plus à droite et le faire passer tout à gauche de la même manière, et ainsi de suite. Par contre, pas jusqu'à la fin, seulement jusqu'au virage. quatre étages je fais un virage pour obtenir le modèle et en plus je décide de tourner la tresse, ça c'est simplement parce que c'est plus facile à faire sur une face que sur l'autre vous obtenez donc alternativement des rayures horizontales et des rayures verticales à chaque virage le sens des rayures change et le sens des rayures est différent sur les deux faces de la tresse c'est en fait dû au sens dans lequel on positionne nos rubans à la base donc un coup face blanche un coup face rouge visible si on les avait fait commencer tous dans le même sens on aurait obtenu un damier comme dans la vidéo précédente Aussi si par exemple vous partez avec des rubans de même taille ou simplement de manière générale si vous voulez qu'ils suivent autant il faudra faire par exemple, à quatre rubans, un virage, tous les quatre étages, ou tous les 8, tous les ou 16, ou bref, dans tous les cas, un multiple de 4. Et si c'était avec un nombre quelconque de rubans, disons N, ce serait tous les N, ou deux N, 3 trois N étages, etc. Bref, un multiple de N. Si les virages ne sont pas espacés régulièrement, on pourrait aussi imaginer d'autres solutions, mais ce n'est pas le cas de cette vidéo. Je suis parti de 2 mètres de ruban pour obtenir une tresse d'un mètre. Ici vous pouvez bien voir que les deux faces ont effectivement des rayures dans des sens différents. Voici un modèle avec seulement deux rubans mais fait sur le même principe, donc avec des virages. C'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui se passe. En fait on va avoir les mêmes rayures mais simplement elles vont être plus courtes.